pantoise mais vraiment quand je vois ce que je vois je suis pantoise pour nous faire acheter il y en a quand même certains qui réussissent à nous retourner la cervelle mais à un point à un point ah mais ben, le summum c'est pendant les soldes alors ça c'est le pompon quand je fais le point sur ce que Michine achète et eh ben je dis qu'elle devrait porter plainte pour incitation à l'achat compulsif mais oui, c'est simple. Quand elle entre dans un magasin, elle entre en transe. Elle achète tout ce qui passe sans regarder, juste parce que c'est soldé. Mais oui, on lui fait croire qu'elle fait des économies sur des trucs qu'elle ne pourra jamais mettre. Ben ouais, un 38, elle ne pourra pas rentrer dedans. Hein. Mais même en solde, elle ne rentrera pas dedans.